Bonsoir à tous. Merci à Sébastien, à Sylvain et donc à l'École du jardin planétaire de nous avoir invités. Je vous remercie aussi d'être aussi nombreux, parce que ça, pour nous, c'est très très important. Je pense que beaucoup de personnes nous connaissent, mais pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je vais faire une très petite présentation. Donc Claude et Lydia Bourguignon, on travaille, nous étions des anciennes personnes, enfin... Claude était chercheur à l'INRA et moi j'étais ingénieur agronome donc à l'INRA. Claude travaillait sur la microbiologie des sols et moi je travaillais sur la qualité des aliments de l'homme. Donc vous comprenez qu'on était, Claude était en, en bas et moi j'étais au-dessus. Et en fait on, faisait, on essayait de faire le lien. Et dans les années 80, puisqu'on a quitté cet institut en 90, on va faire les 25 ans de l'anniversaire de, des 25 ans de notre laboratoire. Les années 90, l'écologie, l'environnement, euh, ce qui vous préoccupe ce soir était très très loin d'être dans les esprits, voire euh, extrêmement compliqué et euh, sans, sans, faire de, sans se mettre les épaules en avant et vouloir se mettre en avant. On a vraiment fait partie, Claude et moi, Pierre Rabi et certains d'autres, et certains, beaucoup d'autres, ce qu'on appelait les lanceurs d'alerte pour essayer de faire comprendre que en fait, il ben, y avait quelque chose qui ne tournait plus quoi, sur la planète, et qu'elle n'était pas aussi large, enfin aussi riche et aussi euh, plaisante pour le nombre d'habitants que nous sommes à l'heure actuelle. Et euh, on a essayé de dénoncer, et je pense que la conférence, même si on va essayer de donner un message d'espoir, mais je le dis tout de suite au début, il faut prendre conscience que ça ne va pas si bien que ça, que les multinationales sont derrière, et que, eh bien, il faut vraiment se bouger, et que même si on fait croire le grenet de l'environnement, on fait de nombreux efforts, quand on est sur le terrain, je peux vous assurer que c'est pas tout à fait le cas. Donc vraiment, on est dans une position, je pense, d'avoir de, des, des actes de résistance pour éviter que, eh bien, en fait, le profit, ces multinationales, ben, nous, nous croquent de euh, tout, tout, tout cru. Donc, le début, le mois de ma conférence, c'est toujours moi qui qui met le, le mauvais point, quoi, ce qui ne va pas. Et puis après, bon, bah, on vous dit, et heureusement, il y a des messages de sport. qu'on peut, on peut modifier les sols, on peut repartir en arrière. Par contre, il faut vraiment relever les manches, il faut vraiment se donner le, bah, le, le mal et penser différemment. Alors, le sol, pour beaucoup de gens, c'est un support. Et puis, bah, il y en a des épaisseurs, on a l'impression que euh, bah, oui, c'est presque éternel. En fait, le sol, c'est un peu comme nous, hein. on dit qu'il il naît, puis euh, bon, après, il est mature, hein, devient adulte. Et puis, tous les sols, de façon naturelle, si on n'exagère pas, avec un certain temps, en fait, les sols meurent, disparaissent. Le problème de notre, de notre époque, de nos époques qui va très très vite, eh bien, on a accéléré très très vite la mort des sols, et on les perd à une vitesse qui est beaucoup trop trop importante, je vous, montrerai, je vous donnerai les chiffres après. Le problème du sol, c'est ce que je vous ai dit, c'est un complexe, c'est un milieu qui est organo-minéral. Et pour faire cette attache, en fait ce sont des attaches électriques, le plus et le moins. Donc quand il faut plus et moins, ça, ça, ça s'attache et on aura le, la matière organique qui est, qui est négative, la matière minérale qui est négative et on a des éléments, le calcium, qui va permettre d'attacher. Donc ça, dès que vous avez une perte d'un élément, eh bien c'est extrêmement fragile parce que c'est une, une, une attache électrique plus ou Donc ce qui fait que les sols, c'est pour ça qu'on peut les détruire complètement. Si vous enlevez un plus ou un négatif, eh bien vous ne pouvez plus faire ce complexe. Donc est, il est d'une très très grande fragilité. Donc on peut le détruire Donc ça, et on ne s'en prive pas. Et puis une autre chose qui est très très embêtante, c'est que comme c'est un, un, un milieu organo-minéral, quand vous le polluez, quand on met une molécule polluante, ou un pesticide, ou un insecticide, ou d'autres choses, en fait il va rentrer dans le complexe organo-minéral, il va, il va pénétrer à l'intérieur. Donc même quand on le retire, quand on arrête d'en de, mettre, d'en balancer sur les sols, eh bien en fait, là il est pendant des années, il faudra énormément de temps pour dépolluer. Donc quand un sol est malade, quand un sol est pollué, la dépollution de ce sol est extrêmement longue, parce qu'en fait c'est à l'intérieur. Donc on voit que le sol est une vraie fragilité, et on s'en occupe pas, on en parle très très peu. Il n'y a aucune directive européenne sur le sol. C'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quoi, si vous pouvez acheter le produit, vous pouvez le mettre, on ne vous dira rien, parce qu'il n'y a pas de directive de protection des sols. Et quand on discute avec les députés européens, c'est sous le boisseau. Mais il y a tellement de lobbies de ces grosses multinationales qui ne veulent pas que ce soit signé. Parce que si c'est signé, et bien pour eux, ça pose un vrai problème pour vendre. Donc on voit bien, et ça c'est une des luttes nous sur lesquelles on essaie de, de voir, d'informer, de demander à des politiques de mettre une directive européenne pour protéger les sols. L'agriculture, ce n'est pas quelque chose qui date depuis, euh, depuis que les hommes sont sur terre. Elle n'a elle, elle, elle commencé, bon, selon les écrits, selon ce que la littérature, on dit entre 6000 et 10 000 ans. Avant, les hommes, les hommes étaient itinérants. Ils avaient, euh, donc, les hommes chassaient, cueillaient, et c'était les femmes qui, qui cultivaient la terre. Et quand euh, bah, il y avait trop de mauvaises herbes, c'était trop compliqué, en fait, ils se déplaçaient. Il y ans, les hommes ont voulu se sont arrêtés de bouger, ont commencé à construire la cité, euh, à faire des villes, et à ce moment-là, ben c'est vrai qu'il y a eu un problème énorme, que, et c'est le problème de tous les agriculteurs à l'heure actuelle, c'est d'essayer de, de lutter, entre guillemets, contre les mauvaises herbes, mais on pourrait les appeler différemment, les adventices, ces plantes sont indispensables pour comprendre les sols. En fait, ils ont été confrontés à ça, et donc ils ont commencé à travailler le sol. Mais ils travaillaient à la main, avec des outils peu, peu, peu, peu, peu difficiles. Donc en 6 000 ans d'agriculture, l'homme a créé 2 milliards d'hectares de désert. Mais nous, en un siècle, on en a fait un milliard. Et là, dans les 100 dernières années, on met la pédale, on est à la cinquième ou sixième vitesse. Donc il, faudra, il y a une vraie question à se poser. L'érosion des sols, alors qu'est-ce que c'est que l'érosion ben, C'est vraiment le moment où les sols meurent, et c'est ce que vous, on voit, c'est ce que vous voyez. Il y a toute la, la dégradation biologique, les dégradations beaucoup plus sont le ce qu'on ne voit pas. Mais tout ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire, je vais vous parler d'érosion éolienne, hein, quand on a de la terre dans l'air, ou l'érosion que eh c'est ce que, ce que l'on voit à l'heure actuelle. Donc l'érosion des sols responsables, soit par l'eau, soit par l'air, c'est 4 millions d'hectares par an. Et il y a une érosion que le monde ne comprend pas, et on va aussi l'expliquer, c'est l'érosion des sols, la perte des sols due à l'irrigation. On demande, tous les agriculteurs du monde entier demandent à irriguer leurs sols. Parce qu'ils n'ont pas assez d'eau, parce que ça ne marche pas, parce qu'il y a toujours quelque chose. Et l'irrigation est responsable de 8 millions d'hectares par an de désertification en sol. Les sols se salinisent et on ne peut plus cultiver. Donc le total, vous arrivez à 12 millions d'hectares par an de, de sols qui n'est plus voué à la culture, à l'agriculture et qui non, ne peut pas nourrir les, les hommes. Donc c'est vrai qu'on entend sans arrêt que, euh, eh bien, il y a énormément de gens mal nourris avec des problèmes de malnutrition, mais on se comporte, on a un comportement qui est absolument suicidaire si on ne change pas la donne. Alors les premiers qui ont été euh, dont on a parlé dans la littérature, c'est les deux vols, moment de, des années 30-40 aux États-Unis. Ça, ça a été les premières choses qui ont été flash euh, marquées. Je vous montre quelques photos, c'était donc dans, au niveau du Colorado, dans ces zones-là. Les états unis ont été les premiers à utiliser des machines lourdes et des fertilisants, des, euh, fertilisants donc, et aussi des produits de traitement. Ça a détruit les sols, en détruisant les sols, il y a eu des vents importants, et à ce moment-là toute la terre est partie, et ces gens du Colorado sont partis faire une diaspora extrêmement importante, en. Euh, on a, euh, pardon, en Californie là on est en, en France il y a, là c'est une culture de, de blé d'hiver vous voyez il n'y en a pas beaucoup puis là, le voisin il va attendre un, une culture de printemps hein, donc il est obligé d'attendre, il a labouré son sol il n'y a plus on a la même pluviométrie de chaque côté regardez toute la bourre qui est en train de descendre, là c'est une ravine qui s'est créée au contact des deux là ça n'a pas bougé là ça a bougé on peut peut-être se poser la question pourquoi dans un cas les racines tiennent le sol et que ça ne bouge quasiment pas puis d'autre côté l'agriculteur perd une bonne partie de, de, de, son, de son sol. On essaie de voir comment fonctionne un milieu forestier ou naturel, comment ça fonctionne avec sa pluviométrie, avec sa sécheresse, avec son climat, comment ça fonctionne sans qu'il y ait destruction de terre et d'essayer de l'adapter à l'agriculture. Si on faisait ce chemin-là, je pense que si beaucoup de. et les politiques étaient sur ce chemin-là, on aurait certainement beaucoup moins de problèmes. Alors, des chiffres qui sont quand même importants. Dans le monde, 277 millions d'hectares sont irrigués. Et en France, on a augmenté entre 1970 et 2010 330% de la surface irriguée. Comment on peut. Imaginez ça. On peut toujours dire c'est parce qu'il ne pleut pas assez. Mais en fait, depuis la nuit des temps, des zones de sécheresse, on en a eu. Si on prend similement l'an d'agriculture, on peut se dire que les hommes ont souffert plusieurs fois des problèmes de sécheresse qu'on annonce, de réchauffement climatique ou de, de pluies extrêmement violentes euh, qui n'ont qui pas provoqué ces dégâts. Il y a vraiment un problème de, de, de, de cela. Alors, c'est aussi parce que on est dans cette situation à l'heure actuelle, c'est grâce ou euh, contre euh, ou à cause de la PAC ou des subventions qu'on donne aux agriculteurs, en fait on va les inciter à faire des, des cultures qui, qui sont subventionnées et on en parlera tout à l'heure. On a absolument oublié la vocation des sols et par exemple l'île de la Réunion. C'est pas une île, on va dire, au sens agricole, pour une production de blé et de, et de, de bêtes. Par contre, vous étiez à l'île de la Réunion autrefois, faisait des parfums, faisait du vétiver, faisait du géraniol, faisait de la vanille. Et en fait, au nom de je ne sais quoi, pourquoi on a changé ce, enfin ce patrimoine et cette richesse qu'avait cette île et Nous, on est venu travailler en 1996 sur le, sur le problème du géraniol, il y a donc 20 ans, il y avait des problèmes énormes parce qu'on avait amené des variétés nouvelles qui euh, concentraient moins le, le, les engrais chimiques. Et en fait, on avait des réflexions de, de gens qui produisaient du géranium on disait, en disant, ben, on ne veut plus nous l'acheter parce que la Chine est concurrentielle et fait du géranium. Bon, S'il y a des gens dans la salle qui avaient de la famille qui en produisait et qui nous ont vus travailler à cette époque-là, ben, je ne sais pas, c'était deux fois plus cher, quasiment deux fois plus cher à l'île de La Réunion qu'en euh, que Chine, mais quand c'est de la qualité, et je pense que tout le monde serait prêt, si c'est un produit de qualité, a du goût, quand on sait comment ça a été fait, les gens seront prêts à payer le prix. Mais là, les gens nous disaient, elle n'est pas meilleure que la Chine, elle est deux fois moins chère, et c'est le marché chinois qui est venu, qui a pris la place. Et puis c'est pas que pour euh, l'île de la Réunion, c'est un peu partout pareil. Donc on a oublié la notion de vocation des sols. Alors ce que je vous disais, il faut, ça c'est les chiffres pour, le, pour la métropole, on a perdu 62% de nos agriculteurs entre 1950 et, et 2010. Si on veut revenir à faire une agriculture qui soit respectueuse des sols, bien qui soit durable et qui nourrisse, il faut que des gens reviennent à l'agriculture. On tue la vie dans les sols. Vos sols, ils sont tous riches Bon, vous avez tous vu des vers de terre, des cloportes, enfin, quand le sol est vivant. Mais ça, c'est ce qui est le plus gros à voir. En fait, on a, on a une faune qui est microscopique dans, dans le sol et qui va travailler. Et on, a, on les a tués, on a tué cette vie, parce que c'est pour ça que nous, on dit que le sol, il est vivant, il héberge la vie, par trois choses. Les engrais, ça, ça a été la première, et dans tous les pays du monde, vous avez même en Afrique, le petit producteur, qu'est-ce qu'il veut Il veut des engrais. On lui dit qu'avec les engrais, il va augmenter les rendements. Les engins trop lourds, les tracteurs qui sont de plus en plus pesants, et l'irrigation. Et ça, en fait, ça va accélérer l'irrigation. La... On irrigue quand il fait chaud. Les engins, c'est lourd, vous comprenez qu'on compresse le sol. Les engrais, ça va détruire cette faune. En fait, on va... ça va minéraliser. Ça va minéraliser la matière organique, c'est-à-dire vous allez la perdre. Au lieu de la stocker, elle va être perdue. Et cette matière organique, elle est indispensable pour les vers de terre, pour les colamboles, pour les acariens, pour les cloportes, pour toute cette faune. Vous avez pu cette, euh, cette faune, qu'est-ce qui va se passer Le sol, cette faune, elle se déplace, vous allez voir, il y a un petit, on a un petit film là-dessus, elle se déplace à la surface du sol et en fait, elle fait des galeries. En se déplaçant, il faut qu'elle fasse un trou. Donc on dit qu'elle rend le sol couscous, comme une éponge, poreux. S'il est poreux, il y a deux choses qui vont se passer. L'oxygène va rentrer et surtout l'eau va rentrer. Vous n'avez plus de faune, le sol se compacte, les structures se ferment, l'eau ne peut plus rentrer, l'oxygène ne peut plus rentrer et à ce moment-là, ben, si le sol est en pente, l'eau va partir et puis surtout, ben, cette faune ne, ne peut plus. Donc on va perdre les éléments et la faune le ver de terre, vous avez tous vu son, ses excréments, hein, on appelle ça le turicule qui est à la surface du sol. Et ben, dans ces turicules, il y a tous les éléments, le calcium, le phosphore, le potassium, tous les éléments dont ont besoin, la faune et la plante pour, pour pousser. Vous avez perdu tout ça, vous allez passer au stade chimique. C'est-à-dire que comme vous avez, il n'y a plus cette faune, tous les éléments vont descendre dans le profil. Ils vont descendre dans la nappe phréatique et là l'agriculteur... On va commencer à parler de ces dégâts et l'accusé de pollueur, on lui dit, oh là là, vos nymphatiques sont bourrées de, de nitrates, vous ne vous rendez pas compte et tout, mais oui, mais parce que c'est que la foule ne les remonte pas, donc vous les perdez. Et en les perdant, vous ne perdez pas que des nitrates, vous avez augmentation des produits, des résidus de, de, de, de, de pesticides et de produits de traitement. 90% des, des cours d'eau de la métropole sont pollués par soit des, soit des pesticides, soit des résidus de ces produits. Et ça, quand vous la buvez ou les poissons euh, le prennent, ben, ce n'est pas très très bien. Alors, quand on a perdu ces éléments, il y en a un qui est, enfin plusieurs, mais un dont on parle beaucoup, c'est le calcium. Le calcium, il a deux charges positives. Et au début, je vous ai dit que le sol, c'était un complexe argilo-humique. Donc, vous perdez le calcium. Le calcium, il a deux charges positives. Imaginez qu'il ait deux bras. Avec un bras, il attire, il retient la matière organique qui est négative. Moins. De l'autre bras, il retient l'argile qui est négative. Donc, il fait le complexe argilo-humide. Il n'y a plus de calcium. Eh bien, la matière organique a été consommée par euh, les engrais, euh, les, les, les engins trop lourds. Ben, Qu'est-ce que fait l'argile n'est pas retenue, ben vous, la dans, vous la retrouvez dans votre rivière. Donc tout le travail, c'est de remonter petit à petit pour qu'on puisse avoir... Alors, je vais vous expliquer... Voilà, le complexe argilo humique ça se fait comme ça. Donc, on a l'humus qui est négatif, les argiles qui sont négatives. Hein. Donc, c'est les plantes, avec la faune, vous, quand vous faites votre compost, vous faites votre humus. Hein. C'est les plantes, la faune qui va vous faire votre humus. Les argiles c'est les racines en profondeur qui au contact vont détruire vont, grâce aux acides, vont changer la pierre en argile et ça fait un élément négatif si vous ne faites rien, le moins par moins, c'est le problème de l'électricité hein, s'il y a des électriciens et de ça pour qu'on puisse faire une, co une cohésion faut que, faut il faut qu'il y en ait un plus et un moins dans le sol vous avez du calcium du fer mais vous avez aussi du magnésium hein, avec deux charges positives donc quand on a ça ça va se rapprocher et on fait le complexe argilo humide. Si vous avez perdu ça, vous n'avez plus vos éléments, c'est les argiles qui vont se mettre en suspension dans l'eau. Si le terrain est en pente, ils vont glisser et vous allez le retrouver dans les rivières. Donc tout le travail c'est de remettre ça en place et c'est Claude qui va reprendre la place pour vous expliquer. Donc, si on veut arrêter le saccage de cette planète, il va falloir euh, apprendre un peu ce qu'est l'humilité, c'est-à-dire arrêter de crâner parce qu'on a les engrais chimiques et les grosses machines. Les grosses machines, c'est ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires de prothèses. Il <rire> euh, faut, faut éviter cette fascination. Si on veut respecter cette planète, il va falloir l'humilité d'aller la regarder, comment elle fonctionne. Quand la forêt, elle fait pour fonctionner depuis des millions d'années sans jamais faire des rivières boueuses, avoir toujours des rivières transparentes, elle fonctionne de la façon suivante. La forêt, dans les zones tropicales, elle est constamment en train de faire tomber des feuilles et des branches, mais elle en même temps en train de faire des fleurs et des fruits. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la forêt euh, toujours verte. Dans le cas de la forêt tempérée euh, sur la métropole, en hiver il fait très froid et comme les sols arrêtent de travailler biologiquement en hiver, bah, les arbres ils se mettent en, en hibernation. Ils font comme les ours et les marmottes. C'est-à-dire euh, ils vont perdre toutes leurs feuilles en automne. Alors, ces feuilles vont tomber sur le sol, ainsi que le bois. Hein, une forêt, ça n'arrête pas de faire tomber des bouts de bois sur le sol. Et ce mélange feuilles-branches euh, va constituer ce qu'on appelle une litière. Cette litière va être mangée par une faune très particulière qui vit uniquement à la surface du sol, qu'on appelle la faune épigée. Vous avez par exemple à La Réunion, une espèce, qu'on a travaillé il y a 20 ans avec une litière, une espèce très curieuse, qu'on a trouvée que sur l'île de La Réunion, qui est un gamard, c'est-à-dire en fait un crustacé d'eau douce. C'est un volcan très récent, La, la, la Réunion, ça a seulement 3 millions d'années. Et il y a ce gamard qui s'est adapté et qui mange la litière dans les forêts quand on monte sur les bois de couleur. On voit qu'il y a qui grouille dans le sol, c'est amusant parce que nous, nous, on a des vieux, vieux crustacés qui sont des cloportes, qui sont vraiment adaptés à la vie terrestre. Eux, on sent vraiment que ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont sortis de l'eau et qu'ils apprennent à manger les litières. Alors, cette faune épigée, épi hein, en grec au-dessus, égée, la déesse la DS de la Terre qui a fait géographie, géologie. Cette faune épigée, elle va donc manger toute cette litière, elle va faire des excréments, c'est-à-dire qu'elle va la réduire en éléments très très fins. Elle va permettre aux champignons, qui sont les seuls organismes au monde qui attaquent la lignine, de transformer cette litière en humus. Donc, première re leçon que nous donne la nature, la matière organique se transforme en humus à la surface du sol. Donc le labour est un instrument de destruction massive des sols, puisque lui, il enfouit la matière organique et il empêche la formation des humus, car il n'existe pas de champignons anaérobiques sur Terre. Vous avez une expérience toute simple à faire, vous retirez un piquet en bois qui a été planté dans un... pour faire une clôture, vous voyez que le piquet est attaqué en surface et que la pointe est intacte. Il n'existe pas de champignons en profondeur, donc vous ne pouvez pas faire du mus. C'est la raison pour laquelle une région comme la métropole qui produisait 2 tonnes de paille à l'hectare en 1900 et qui en fait 6 tonnes est passée de 4% de matière organique à, 2%, à moins de 2%. Pourtant, on produit trois fois plus de paille, mais comme on enfouit cette paille avec nos, nos, nos gros tracteurs, euh, qu'on nous, qui nous, qui nous trouve très très bien, eh bien, on empêche la formation du virus. Donc, première observation, je n'enfouis jamais de matière organique dans un sol. Là, je vois plein de gens, quand ils plantent un arbre, font un trou, ils mettent de la matière organique au fond, ils foutent l'arbre par-dessus. Trente ans après, l'arbre est mort parce qu'il a fait pourrir ses racines. On ne met jamais de matière organique dans un sol. Ça, c'est la première leçon que nous donne la nature. On va regarder un petit peu ces animaux. Alors, vous avez d'abord euh, la famille des Colamboles vont manger toutes les parties très tendres des, des feuilles. Euh, alors vous voyez, c'est un, un groupe très varié. Population sous forêt. Euh, euh, population sous for... Donc vous voyez, il y en a qui ressemblent à des pucerons, d'autres un peu à des chouilles, d'autres des sauterelles. Population sous forêt, 3-4 milliards à l'hectare. Euh, avec les biens en mesure des sols agricoles en France, on ne trouve plus un sol. C'est entièrement exterminé euh, parce qu'on ben, enfouit la paille en profondeur et eux, ils vivent à la surface du sol, ils n'aiment pas vivre à l'intérieur. C'est eux qui... Euh, c'est eux qui vont faire ce travail. Hein. C'est un peu les dentelières du sol. Ils vous transforment les feuilles en dentelles et vont manger tout l'espace qu'il y a entre les nervures. Vous avez ensuite les acariens, qui ont des mandibules déjà beaucoup plus costauds, qui attaquent des parties plus dures. Pareil, hein, 3-4 milliards à l'hectare. En général, on en trouve toujours qui survivent dans les sols agricoles, de l'ordre de 10 000 à 50 000, euh, parce qu'ils ont des carapaces quand même plus costauds que celles des colombones. Enfin, vous avez voilà, les crustacés, hein, les cloportes. Vous avez les mille pattes qui, eux, alors les cloportes et les mille pattes, ils attaquent carrément des bouts de bois, ils ont des mandibules très costauds. Puis dans le sol, vous avez aussi des prédateurs qui mangent ceux-là, des hein, pseudo-scorpions, donc il y a tout un petit monde euh, qui, euh, qui mange. Alors, on voilà, va vous donner une idée de ce que c'est que la vie dans un sol forestier français. Euh, vous allez voir, ça grouille pas mal. Vous voyez, c'est assez actif. Alors, vous avez des, vous voyez, des petits acariens, des acariens beaucoup plus gros. Et C'est une faune qui est encore mal connue, hein. on connaît à peu près 10% des espèces. C'est un monde extrêmement riche, voilà un colombole qui vient de passer, Il y en a, ça c'est les acariens qui se referment quand, on, quand, quand un prédateur arrive, ils sont capables de se refermer comme les tortues. Alors vous voyez, ils passent leur temps à bouger la terre, et donc voilà un colombole qui vient de se poser sur un acarien, et donc ils transforment la terre en couscous. Hein, ils passent leur temps à la digérer, à la manger, à, et à faire que la terre bah, va, être, va avoir une perméabilité remarquable, une hein, perméabilité des forêts... Euh, oui. Ah oui, il y a encore des vers de, en surface qui vont, euh, qui vont manger euh, les excréments des eaux et qui continuent à affiner cette matière organique. Et à la fin, on a, on a donc à la surface du sol ce qu'on appelle l'horizon des boulettes fécales, c'est-à-dire euh, le sol forestier en surface. Quand on le regarde au microscope, vous voyez, c'est comme des empilements de billes. un milieu extraordinairement aéré. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt, vous avez l'impression de marcher sur de la moquette. En fait, vous marchez sur de la merde, mais, euh, mais une merde extraordinairement aérée. Et c'est ce qui va permettre donc, au sol forestier de boire tous les orages, hein, puisque un sol forestier euh, de la métropole a une perméabilité de 150 mm d'heure. Les sols équatoriaux, on a fait des mesures avec Lydia, ça monte jusqu'à 300 mm d'heure, donc des capacités de boire les plus gros orages qui existent. Pour vous donner une idée, un limon labouré région parisienne permet d'éviter un mm d'eau Et on divise par 150 et après on accuse la pluie de faire des inondations. Ce n'est pas la pluie qui fait les inondations, c'est simplement que les sols n'ont plus cette faune qui permet d'aérer les sols. Alors les arbres se sont adaptés à cette, cette organisation et ils ont un double enracinement, un enracinement horizontal qui se met sous l'humus. On peut se demander pourquoi, pourquoi les arbres, au cours de l'évolution, ont mis les, les racines horizontales. C'est qu'en fait, au, euh, au printemps, en Europe, et puis euh, ici, toute l'année, euh, chaque fois que de l'humus va se minéraliser, donc transformé en nitrate, phosphate, sulfate, il va être récupéré par les racines horizontales et renvoyé dans l'arbre. Donc, deuxième observation du système naturel, le système sol-plante est fermé, puisque la matière organique est au-dessus des racines, et donc tout ce qui sort de la matière organique est récupéré par les racines. Nous avec le labour, on met la matière organique sous les racines, donc ça va polluer la nappe et c'est pas récupéré par les racines puisqu'on a mis la matière organique dessous. Et ensuite les arbres, ils ont un deuxième enracinement qui va plonger jusqu'à la roche et qui va l'attaquer. En attaquant la roche mère, ils vont la transformer en argile. Alors, dans la sortie de la Réunion, ce n'est pas de l'argile parce que vous êtes en milieu volcanique, donc vous êtes sur des angles, sur ce qu'on appelle des allophanes, c'est des structures un peu différentes des argiles, des structures minéralogiques en, en cage qui ont les mêmes propriétés de, de retenir les éléments nutritifs. Et à cette profondeur-là, ben, évidemment, il y a, comme on arrive dans des, des endroits où il y a moins d'oxygène, ben, il y a une faune, il y a des racines qui meurent, de nouvelles racines qui arrivent, et heureusement, il existe une faune qui mange les racines mortes, c'est ce qu'on appelle la faune endogée. Alors, on retrouve des colamboles aveugles, oui, des animaux qui vivent vraiment toujours dans l'obscurité, des acariens, certains sont, alors là, sont encore plus mal connus que ceux de surface, donc des espèces étranges, on se demande comment ils circulent à l'intérieur du sol avec des pattes pareilles, enfin, apparemment ça marche. On a aussi, et quand on arrive au contact de la roche-mère, ben, la roche-mère est absolument tapissée d'excréments de ces animaux. Alors, pour nous, c'est amusant, parce que quand on montre ça aux agriculteurs, on les fait regarder dans le microscope, puis on leur dit c'est quoi ça ben, Ils nous disent c'est des crottes, oui, c'est des crottes. Et puis quand on emmène des, des scientifiques de l'INRA, on leur dit c'est quoi ça Moi bah, je sais pas. Parce qu'eux ils, ils regardent l'ordinateur, hein, ils ne regardent pas la nature. Hein, donc euh, évidemment, on ne peut pas savoir si ce sont des crottes. Donc, ce qui est intéressant, Lydia vient de l'expliquer, le sol c'est un complexe argilo-humique. Comment je fais pour réunir argile et humus alors que les humus se forment en surface et en profondeur par l'attaque de la roche par les racines. Et c'est une troisième espèce, alors celle-là vous la connaissez tous, c'est les de terre, les lombriques, qui donc, euh, certains ont de très grosses tailles, en France on y a une espèce qui fait un mètre de long, euh, dans l'Oregon il y a une espèce qui fait 6 mètres de long, donc il y a des, des gros costauds, euh, qui vont donc, dans... ils sont très sensibles aux pesticides, vous voyez, ils deviennent tout blanchâtres quand on met des pesticides sur le sol, normalement ils doivent être d'une belle couleur brillante, et puis voilà les excréments qui remontent constamment les éléments nutritifs à la surface du sol. Donc ces animaux vont mélanger, hein, ils passent leur temps à monter, à descendre, et ils vont mélanger argile et humus dans leur intestin, et il se trouve que leur intestin contient une glande, la glande de moraine très riche en calcium, qui va permettre la tâche des argiles et des humus. Donc ce sont... Les vers de terre, euh, avant que l'homme intervienne, sont plus lourds que tous les autres animaux du monde réunis. Hein, C'est les animaux les plus pesants de la planète. Bon, là, nous, on les extermine bien. Hein, enfin, dans la métropole, on est passé de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare dans les années 50 à moins de 100 kg. Mais normalement, il y a beaucoup plus lourd de vers de terre que de vaches dans une prairie. Sauf qu'on ne les voit pas. En deuxième groupe d'organismes qui vivent dans le sol, les racines. Alors, la nature a développé deux modèles complètement différents le modèle des plantes annuelles qui sont des plantes qui ont besoin de pousser très vite puisqu'elles vont faire leurs graines, leur reproduction le temps d'une saison. Et elles vont donc avoir des racines qui poussent très vite. Et comme le sol est un milieu qui est quand même assez siliceux, elles vont se protéger par une coiffe qui leur permet donc d'avancer dans le milieu sol sans, sans détruire leurs cellules. Et tout de suite à l'arrière, elles commencent à manger les cellules racinaires pour former ce qu'on appelle les poils absorbants. Pour vous donner une idée, un, un, un riz, c'est 200 km de racines. Euh, et à peu près 5000 km de poils absorbants. Donc on met 200, 200 grains de riz au mètre carré, c'est à peu près 4 milliards de kilomètres de racines à l'hectare. Vous comprenez pourquoi les céréales sont très structurantes des sols. Et tout ça, ce sera mangé par la faune endogée pour permettre à l'agriculture suivante euh, d'avancer. Ensuite, il y a un deuxième choix, c'est les arbres, les plantes pérennes qui, elles, n'ont pas de poils absorbants et qui vivent donc en association avec des mycorhizes. Alors voilà une racine d'arbre avec ses mycorhizes, vous voyez, ça fait un manchon. Le champignon au bout de la racine de l'arbre et le mycélium du champignon va faire l'équivalent du poids absorbant. il va venir chercher la nourriture dans le complexe argileux. Alors c'est une symbiose, l'arbre donne du sucre au champignon et le champignon va lui chercher la nourriture. Alors ça permet aux arbres de, de coloniser des milieux extrêmement argileux. Voilà par exemple des racines de vigne dans un sol à plus de 75% d'argile, là où un blé pourrait pas rentrer, une cérale pourrait pas rentrer, l'arbre il a le temps, il est patient. Et il y va avec ses mycorhizes, il est capable, de... on dit que ce sont des plantes pionnières, ils sont capables de restaurer les sols les plus ruinés de la planète. Troisième organisme du sol, les microbes. Alors ceux-là on ne les voit pas du tout, il faut un microscope pour les voir. Et leur travail ça va être de rendre les éléments assimilables aux plantes. Les plantes sont incapables de manger dans le sol, c'est les microbes qui leur donnent à manger. Et pour pouvoir donner à manger aux plantes, qu'est-ce qu'ils font Les microbes ils vont rendre les éléments solubles. Si un élément n'est pas soluble dans l'eau, comme la plante absorbe de l'eau par ses racines, ben, la plante ne peut pas le manger. Pour qu'il puisse transformer, fixer l'oxygène, il faut que le sol soit comment Aéré. Qui aère le sol, la faune. Et c'est comme ça que les marchands d'engrais ont ruiné les agriculteurs. Ils ont balancé des engrais qui ont brûlé les matières organiques. Ils ont tué la matière organique, ils ont tué la faune, plus d'aération, plus de production de nitrate, de phosphate, et ils sont arrivés à la gueule en farinant les agriculteurs nous, on va vous vendre du nitrate, du phosphate, du sulfate, sauf que celui des microbes était gratuit, alors que celui-là, évidemment, il est payant. Et c'est comme ça qu'on a ruiné le monde agricole, c'est en leur se gardant bien de leur expliquer comment fonctionne un sol et comment euh, on peut nourrir. Alors en plus, on vous raconte plein d'histoires. Vous raconte que c'est pas dans la chimie, qu'on est tous morts de faim. C'est un énorme mensonge parce qu'il se trouve que les plantes, l'essentiel de leurs aliments, n'est pas dans le sol qu'elles le prennent, c'est dans l'air. Les plantes sont des organismes très différents de nous. Si vous voulez comparer des plantes à des mammifères, les plantes c'est des mammifères qui ont la tête plongée dans le sol et puis les organes sexuels et l'estomac à l'extérieur. Ils fonctionnent pas comme nous. L'estomac d'une plante c'est sa feuille. Avec sa feuille, elle peut être capable de récupérer trois atomes le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, qui font 94 du poids de la plante. C'est une réaction qui s'appelle la photosynthèse. Donc, quand on vous raconte que sans engrais on ne peut pas manger, il faut arrêter de mentir aux gens. 94% des plantes, des plantes c'est le sol. Et en plus, vous avez la chance d'être en pays tropical où la photosynthèse est beaucoup plus performante que chez nous. Nous, on a des plantes en C3, vous avez des plantes en C4. Et c'est dans les pays tropicaux qu'il y a plus de gens qui crèvent de la faim. C'est des scandales politiques, ça n'a rien à voir avec des, avec des problèmes d'économie, c'est des problèmes de scandales politiques, mais c'est pas, si on laisse les paysans tropicaux euh, bien gérer leur terre, ils, ils mangeront. Alors, ça c'est donc la quantité, hein, 94%. La qualité, c'est-à-dire le goût que vous allez avoir dans un aliment, lui, il va venir du sol. C'est pour ça que les produits en sol n'ont strictement aucun goût. Une tomate en sol, ça ressemble à une tomate, c'est rouge, mais ça n'a pas de goût. Pourquoi ça n'a pas de goût Parce qu'il n'y a pas tous les microbes qui vont lui donner les 24 atomes dont on connaît à l'heure actuelle le rôle et qui sont prélevés dans le sol. C'est pour ça que la notion de terroir, c'est lorsque vous mettez en vie euh, tout votre sol, vous allez avoir ce goût très particulier qui fait qu'une carotte nantaise n'a pas le même goût qu'une carotte du bassin parisien, ou qu'un vin de Bourgogne n'a pas le même goût qu'un vin de Bordeaux. C'est dû au fait que vous n'avez pas toute cette, euh, cette qualité hein, gustative, c'est le sol qui va vous la donner, à condition qu'il y ait une activité biologique dedans. Alors, comment réparer les sols détruits? Bien, ce qu'il faut de faire comprendre depuis 30 ans aux agriculteurs, c'est que ce n'est pas d'engrais chimiques dont ont besoin les sols, c'est de matière organique. Le fuel, le carbone, c'est le fuel des microbes. Et les microbes, ils ont besoin de matière organique pour travailler et pour pouvoir vous donner tous les oligo-éléments dont vous avez besoin et tous les goûts donc pour ça on peut soit apporter directement on peut mulcher le sol, c'est-à-dire on met une couverture de paille pour qu'il ne subisse pas la chaleur du soleil et, le, et le, le, le choc de la pluie on peut utiliser le bois raméal fragmenté, c'est-à-dire le bois de taille des haies le bois de taille des arbres fruitiers le bois de taille des vignes, etc. qu'on met sur le sol en le croyant, et puis pour les céréaliers qui n'ont pas de qui ont des surfaces trop grandes pour pouvoir mettre directement du compost, du mulch ou du PRF on va leur apprendre à ne plus labourer c'est-à-dire on va leur apprendre à semer directement dans les Couvert, ça va toujours couvrir le sol. Bon, ça, c'est un choc psychologique très compliqué. Enfin, arrêter de labourer un agriculteur, c'est toucher un mythe. Hein. Vous êtes dans la mythologie, vous n'êtes pas, la... pas du tout dans l'agronomie. Vous... Il faut casser un mythe et ça, c'est très compliqué. Voilà, voilà aussi ce, ce genre de choses qu'on essaie de faire arrêter c'est les concours internationaux de labour. Vous allez voir, on est très fiers de faire ce genre de, ce genre de conneries. Regardez ça la guerre déclarée à la planète. Et on en est très fiers, hein. c'est réel et ça. Ils éventrent, ils sont contents. Là, ils sont en train de tuer, mais ils sont en train d'exposer tout le sol au soleil. Il faut savoir qu'un sol qui est labouré, quand, il, quand le soleil va au mois d'août, en général ils font ça au mois d'août, ils monte à 52 degrés. La température de pasteurisation qui tue tous les microbes, c'est 41 degrés. Ça a été défini par Pasteur. À 52 degrés, tout est mort. C'est-à-dire que vous mesurez l'activité biologique d'un sol avant le labour et après le labour, ils ont tout flingué. Et ils sont très fiers. Donc on utilise des semoirs qui sont assez particuliers. Ce sont des semoirs avec un disque qui fend le sol. Il y a un deuxième disque qui fait un espace et on fait euh, une, et qui donc il y a un disque qui fait une fente. Il y a les graines qui tombent et vous avez une roue à l'arrière qui referme simplement le sillon. Donc c'est un choc terrible, parce que c'est fini, on ne voit plus le sol, donc là, ils, ils sont très malheureux. Voilà, vous voyez, on les fait semer là-dedans, donc vous comprenez le traumatisme, hein. ça, ça fait des traumatismes assez violents. Donc ça, c'est une plante qui gèle, donc on n'a pas besoin d'herbicide rien du tout. Pas de démarrage de mauvaises herbes, parce que ça, ça sert de couvert, ça étale. Voilà, on va vous montrer, Alors, maintenant, on a perfectionné, parce qu'au début, on n'avait pas de rouleau à l'avant des tracteurs, donc maintenant, on met un rouleau à l'avant, donc là, c'est un mélange dominé par le tournesol, qui a été semé, donc, euh, juste après la moisson et on sème, vous voyez, donc vous avez le rouleau à l'avant qui écrase le couvert et derrière on sème Moi je peux vous dire que c'est des chocs pour les agriculteurs donc la plante intercalaire, elle a pompé tous les engrais que le blé n'avait pas consommé donc elle vous laisse un sol propre sans engrais et elle va servir de couvert et c'est quand elle se décomposera au printemps qu'elle nourrira le blé et ça permet de diviser par deux ou trois les engrais et là on arrive à arrêter complètement l'érosion mais finalement, là, il y avait tous les agriculteurs qui étaient venus qui disaient « mais vous êtes complètement fous, mais qu'est-ce que vous faites ?» on dit « vous voyez, on, on essaye de, de faire une agriculture respectueuse des sols. » Donc c'est un vrai changement de mentalité, hein, mais c'est la nature ne laisse jamais les sols nus, donc il va falloir qu'on apprenne à ne jamais laisser un sol nu et à toujours le couvrir. Voilà par exemple un colza en train de germer dans la paille de blé, Oui, on n'a pas du tout touché au sol, et vous voyez, ça germe très bien. Hein. Alors, quand vous êtes sur des sols franchement ruinés, complètement détruits, il n'y a plus rien qui pousse, enfin juste une végétation rase, de tout ce que nous avons travaillé depuis 20 ans avec l'IGA, la plus efficace, c'est l'épandre du bois raméal fragmenté. Donc prenez du déchet, de, soit des déchets verts, soit du bois de taille, et vous l'épandez directement sur le sol. Vous prenez un semoir de semis direct et à travers cette couche de, de bois raméal fragmenté, vous semez des plantes, sans toucher surtout. Hein. Et à ce moment-là, le mycélium des champignons se multiplie, Attaque tout ce bois et va donc relancer toute la vie du sol, puisque les champignons, c'est les deux tiers de la microflore, ils vont servir à nourrir les acariens, les colamboles, et ils vont fabriquer des humus. Donc on n'hésite pas, hein, que on va jusqu'à 8 cm pour des sols déterriquisés de d'Afrique qui sont très esquintés, où il n'y a plus rien qui pousse, on met carrément des couches épaisses, et vous voyez les plantes qu'on a semées, qui sont en train de pousser sur un terrain où il y a. Là, on est sur une zone dans la cause en France, dans la métropole, où il n'y a plus d'agriculture depuis 150 ans. Puis on a entièrement reverbi le cause. Alors là il y a une route, les agriculteurs s'arrêtaient, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, ils n'avaient jamais vu pousser, pour eux des, des terres mortes, et donc ils ont commencé à raconter qu'on avait amené des, des OGM des États-Unis, qu'on avait un produit miracle, enfin ils ont fantasmé comme des malades. Alors voilà une autre grosse catastrophe écologique, pas loin de chez vous, c'est Madagascar, donc une île qui était entièrement couverte de forêt, et qui a une érosion tout à fait particulière qu'on appelle érosion en lavac, avec carrément, on a l'impression qu'il y a des pelleteuses qui arrachent les collines, et les rivières qui sont des rivières chocolat, tellement il y a de terre dedans, et là, donc, on a travaillé sur des zones où il n'y a plus d'habitants de, depuis 50 ans, 60 ans. C'est des zones totalement désertifiées sur le plan humain. Alors voilà ce qu'on fait. Il, il pousse une végétation rase qui survit sur ces sols ruinés. C'est une, une graminée qui s'appelle Aristida. Donc on apprend aux paysans malgaches à faucher cette herbe. Et on fait un mulch sur le sol. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous faites un mulch Quand on mesure avec un thermomètre des sols comme ça... Alors là, on n'est plus en France, on est à Madagascar... On monte à plus de 70 degrés, donc tout est mort biologiquement. Le simple fait de faire un mulch, le sol ne, monte, ne dépasse pas 28 degrés en température. Immédiatement, l'activité biologique repart et vous pouvez faire du riz. Vous voyez, même sur des zones en pente, c'est du riz pluvial, hein, ce n'est pas du riz rillé. On fait du riz pluvial dans des zones où les agronomes considèrent que c'est fini, on ne peut plus rien faire pousser. Le but étant toujours de relancer cette activité biologique pour pouvoir à nouveau nourrir des hommes. Alors, on fait planter le riz soit au tico ticotico pour ceux qui sont très pauvres, ça c'est un petit instrument qui coûte 10 dollars. Euh, on a, comme beaucoup sont-ils lettrés, on leur met deux couleurs différentes une où on met la graine et l'autre côté où on met un tout petit peu d'engrais de, organique pour que ça parte. Et ils plantent ça, ils ont appelé ça tico ticotico, ça s'appelle ticotico, ticotico, -tico, et ils plantent le riz comme ça. Et puis les plus fortunés qui ont la chance d'avoir la trace animale, mais ils sont rares parce il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir un cheval. On fait fabriquer par le forgeron, tout ça c'est fait par les forgerons du village, donc c'est intéressant, on n'a pas besoin de passer par les multinationales comme Hollande on fait travailler la, la main d'oeuvre locale euh, avec des bidons de des vieux bidons de et tout, on leur fait des disques et on sème directement euh, à travers les couvertures. Hein, donc ce qu'on essaie de faire comprendre aux agriculteurs, c'est qu'il y a des méthodes pour garder une activité biologique dans les sols plutôt que de pratiquer cette espèce de désertification mondiale euh, de nos sols agricoles. Voilà, on vous remercie pour votre attention.